Yeah. Oh. oh putain oh. oh la putain de sa mère Oh, oh, oh. oh non non Oh, je me lève tranquille. Euh, je vais un peu sur internet. Euh, tac, tac, tac, tac. Et je vois quoi? Un logiciel pour booster ses abonnés sur YouTube. Pour avoir 10 000 abonnés. No fake. Oh, je clique dessus. Je vois quoi? Et je vois. je fais avec une autre chaîne euh, secondaire comme ça. 10 000 abonnés. Eh bien, bonsoir tout le monde, caramel Karamel Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment booster ses abonnés sur YouTube. 10 000 abonnés en 5 minutes seulement. Donc voilà, en gros, ça. <rire> Donc voilà. La putain de vos les reines des putes. T'as vraiment cru que j'allais booster mes abonnés T'as vraiment cru que j'allais faire un tuto comment booster ses abonnés Moi, je suis un booster, moi. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. La la ta mère, la la la T'as cru que j'étais un booster d'abonnés La putain de ta mère la Bref <rire> Vous avez vraiment cru que j'ai faire un tuto pour booster ses abonnés La la la la La la la La la la La la Putain la putain, putain de vos mères Donc voilà, bonsoir le mon petit caramel vidéo Là nous avons vraiment parlé du sujet de la vidéo Là je vais parler des gens qui boostent leurs euh, Des gens qui boostent leurs abonnés pourquoi ça sert à quoi de booster vos abonnés, là Putain de vos merlets Attendez, je bois un peu. Ah, voilà, vous m'avez chauffé à fond. Les gens qui boostent leurs abonnés. Non, franchement, ça sert à quoi tu boostes tes abonnés. Tu vas avoir des abonnés inactifs pour rien. T'imagines-toi, t'es une chaîne à 100 000 abonnés. Et euh, le mec, il fait 10 vues sur ses vidéos. Tu vas faire quoi après, wesh <rire> et pour les gens qui ont vraiment cru que je vais faire un tuto euh, Pour les gens qui regardent cette vidéo et qui ont vraiment cru que je vais faire un tuto pour booster les, les abonnés Et qu'ils allaient booster leurs abonnés Je vous invite à dislike la vidéo, hein, moi il a pas de soucis hein. Moi je veux juste parler de gens qui boostent leurs abonnés Et là aussi c'est une petite vengeance parce que sur mon ancienne chaîne Au tout début on disait que je boostais mes abonnés Les gens ils vont se reconnaître ceux qui regardent cette vidéo les anciens, Ils ont dit que je boostais mes abonnés Parce qu'en fait quand j'avais commencé sur l'ancienne chaîne caramel v qui avait 1450 abonnés Et ben en fait... Quand j'ai commencé et tout sur cette chaîne-là, j'ai gagné 100 abonnés par jour, 200 abonnés, tu vois, 300, ça montait vite, tu vois. Et après, là, les gens, ils étaient jaloux, ils disaient quoi Ils disaient que je boostais mes abonnés. Donc là, les gens, là, j'ai pas su faire une vidéo comme celle-ci sur l'autre chaîne, vu qu'elle a été supprimée, tu vois. Mais pour les gens, là, qui regardent cette vidéo-là maintenant et qui, euh, voilà, qui ils se reconnaît trop, qui disaient avant que je boostais mes abonnés sur l'autre chaîne, la p*** de vomir les hum, mm, tu vois. Donc voilà, donc les gens, ça. Franchement, ça sert à quoi de booster ses abonnés et je moi est ce que j'ai vraiment une tête à booster mes abonnés non voilà alors ça c'est pas les wesh, putain à la vie c'est chaud les gens qui boostent leur qui boostent leur vue qui boostent leur abonnés pour rien ça ça sert à rien ça sert strictement à rien du tout de faire ça parce que tu c'est quoi l'intérêt de faire ça booster ses abonnés allez hop là il te fait 10 vues sur tes vidéos t'as as 000 abonnés il te fait 10 vues sur tes vidéos Wow, c'est sûr que vas être certifié par YouTube donc voilà les gars c'est arrête de, de booster vos abonnés et voilà je vous invite à dislike la vidéo pour ceux qui ont cru qu'ils allaient euh, pour ceux qui ont cru qu'ils allaient genre voir un tuto comment booster euh, ses, ses abonnés qu'ils allaient le faire <rire> genre 10 000 abonnés en 5 minutes 000... franchement les gars ça serait rien du tout de faire ça c'est ceux qui font ça vraiment c'est honteux tu vois c'est honteux voilà donc voilà c'est Carmel pour une petite vidéo pour vous dire ça pour ceux qui disent que je vais booster mes abonnés à votre chaîne chaîne, tu vois ça, ça, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, Je là, là, là, ça, ça, ça, ça, ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, eau Provence, eau de toilette. Le parfait eau de toilette dans Hum, abour, mères T'as compris? L'eau de toilette dans le crâne à ta mère, sale bâtard. Tiens. tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, putain de ta mère. Putain, ça c'est chaud, ça, wesh. Nous, voilà, les gars, chaud, les potos. Putain de vomir, mais rien des... Ah, bref.